Comment l'utiliser Le multimètre, appelé également contrôleur universel, est un petit boîtier comprenant plusieurs appareils de mesure électrique, tels que voltmètre, ampèremètre, ohmmètre. Il existe plusieurs types de multimètres. Multimètre analogique à aiguille, multimètre de laboratoire et multimètre numérique de poche. C'est à ce dernier qu'est consacré cet article. Nous allons découvrir le mode d'emploi de chacun de ces appareils de mesure en les utilisant en situation dans des exemples concrets. Les accessoires fournis avec le multimètre Le multimètre est doté de deux sondes de mesure, une noire et une rouge. Branchement des sondes de mesure La sonde noire se branche toujours sur la borne du multimètre intitulée COM qui signifie « commune à toutes les mesures ». La sonde rouge, elle se branchera sur une des deux autres bornes selon le type de mesure choisi. On branche la sonde rouge sur la borne polyvalente lorsqu'on veut utiliser les fonctions voltmètre, ohmmètre, test de continuité et ampèremètre, mesure jusqu'à 200 mA. On branche la sonde rouge sur la borne 10A si l'on choisit la fonction ampèremètre pour une mesure allant jusqu'à 10A. Les différentes plages de mesure nous avons ici la plage de mesure en fonction voltmètre et en courant continu, en rouge sur la photo. La plage de mesure en fonction voltmètre, mais cette fois-ci en courant alternatif. Une autre fonction du multimètre est le test de continuité d'un circuit ainsi que la vérification des diodes. Il existe également une plage de sortie des ondes carrées adaptée aux mesures électroniques. La plage de l'ampèremètre, mesure supérieure à 200 mA. La plage de l'ohmmètre. Et enfin la position OFF pour éteindre l'appareil et économiser la batterie. Rappel de sécurité avant toute utilisation. Instructions de sécurité liées à l'usage du multimètre. Ne pas mesurer des valeurs supérieures aux limites des plages de mesure. La tension de sécurité pour les personnes est inférieure à 36 volts. Vérifiez que l'ensemble des cordons de sonde soit en bon état et bien isolé, afin d'éviter un choc électrique en mesurant une tension supérieure à 36 volts courant continu et 25 volts courant alternatif. Portez une grande attention à la sécurité lors de vos mesures. Ne pas mettre de tension pendant les mesures de résistance. Le modèle de multimètre dont il est question dans cet article peut mesurer en mode voltmètre des tensions de courant continu ou bien de courant alternatif. Il peut mesurer en mode ampèremètre des intensités de courant continu mais pas des intensités de courant alternatif. Certains multimètres peuvent mesurer les intensités de courant continu DC et alternatif AC. Ils possèdent alors soit une plage dédiée à l'ampéromètre alternatif, soit un bouton de choix de mode DC ou AC. C'est une particularité importante à vérifier lors du choix de multimètre. Utilisez le multimètre en fonction voltmètre. En fonction voltmètre, les mesures de tension DC continue ou AC (alternatif) se font en parallèle, sur un circuit fermé, soit directement à la sortie d'un générateur, soit aux bornes d'un composant ou appareil électrique. Exemple d'utilisation. Utilisation de la fonction voltmètre en courant continu. Je prends dans cet exemple la vérification d'une batterie de 9 V. Je branche la fiche de la sonde noire sur la borne COM puis je branche la fiche de la sonde rouge sur la borne polyvalente. Lorsque l'on prend une mesure, il faut toujours au départ dans le doute choisir avec le sélecteur la position concernant la valeur la plus haute. Mais là, sachant que ce genre de pile génère une tension de 9 volts, je place le sélecteur dans la plage courant continu sur la position 20 volts. Le multimètre affiche alors une donnée neutre. Je place ensuite la pointe de la sonde noire sur la borne moins de la pile et la sonde rouge sur la borne plus de la pile. Le multimètre affiche 9,6 volts. Notre pile est en bon état. Sur ce modèle de multimètre, ce bouton permet un rétroéclairage de l'écran pour une meilleure visibilité des données. Utilisation de la fonction du voltmètre en courant alternatif. Je prends pour exemple la vérification d'une prise de courant domestique. Conventionnellement, la phase ou le plus se trouve à droite et le neutre ou le moins se trouve à gauche. Je positionne le sélecteur sur la position 500 V de la plage du voltmètre alternatif. J'insère la sonde de phase rouge et de neutre noir simultanément dans la prise pour le déblocage des obturateurs. Le multimètre affiche 238 volts. il n'y a donc pas de souci sur cette ligne. Utilisez le multimètre en fonction Ampèremètre. Les mesures d'intensité d'un courant DC, continu ou AC alternatif, lorsque le multimètre est compatible, se font en série. Le multimètre fait alors partie intégrante du circuit. Utilisation de la fonction ampèremètre en courant continu. Je prends pour exemple la mesure de l'intensité d'un courant continu généré par une pile de 4,5 volts dans une lampe de poche. L'interrupteur est en position OFF, L'ampoule n'est pas alimentée, le circuit est donc ouvert. Je place la fiche de la sonde rouge sur la borne de l'ampèremètre du multimètre, 10 a Je positionne ensuite le sélecteur sur la plage de Je ne connais pas l'intensité de ce genre de pile. Par sécurité, je place le sélecteur sur la position 10 a Je reviens maintenant au boîtier de la lampe de poche. Je mets la pointe de la sonde rouge sur le plot de l'interrupteur relié à la borne plus de la pile. Je mets ensuite la pointe de la sonde noire sur le plot relié au socle de l'ampoule. Le multimètre est branché maintenant en série avec l'ampoule. Elle s'éclaire. Le multimètre affiche alors la valeur 0,17 A. Pour plus de précision, je peux donc passer le sélecteur sur 200 mA. Le multimètre affiche alors 174 mA. Une mesure plus précise. Utilisez le multimètre pour un test de continuité. Le test de continuité est une fonction importante. Elle peut être utilisée dans de multiples situations. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, je place donc le sélecteur sur la plage concernée. La fiche de la sonde rouge est placée sur la borne centrale polyvalente. Pour cette fonction, le multimètre est doté d'un petit avertisseur sonore. Et pour en vérifier le bon fonctionnement, il suffit de faire un contact avec les pointes des deux sondes. Le multimètre affiche alors la valeur 0 et émet un son continu. Il y a continuité dans ce cas. Le test de continuité peut être utilisé pour, par exemple, vérifier l'état d'un fusible. Ici, un fusible cartouche, 32 A. Dans ce cas, si aucun son n'est émis lorsque les deux aiguilles de sonde sont en contact de chaque côté du fusible, c'est que notre fusible grillé est grillé et donc hors service. Si le signal sonore retentit et que le multimètre affiche 0, le fusible est en bon état et donc opérationnel. Utilisez le multimètre en fonction ohmmètre. La fonction ohmmètre permet de mesurer la résistance d'un composant ou d'un circuit électrique. Attention, lorsque l'on mesure une résistance, elle ne doit jamais être sous tension. Je prends ici pour exemple le test de la résistance blindée d'un chauffe-eau à accumulation. Je place le sélecteur du multimètre sur la plage de l'ohmmètre et sur la plus petite valeur, soit 200 ohms. Je mets ensuite en contact les sondes de mesure avec les bornes de la résistance. Si le multimètre ne réagit pas, la résistance est défectueuse. Si une valeur s'affiche sur l'écran du multimètre, c'est que le filament de la résistance n'est pas rompu. Dans notre exemple, l'ohmmètre affiche 26,4 ohms. Conclusion nous avons vu dans cet article quelques exemples de base de l'utilisation de multimètres, un outil très utile qui permet de multiples contrôles et vérifications sur les appareils et dispositifs électriques, électromécaniques et électroniques. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications.